nous ne nommerons pas cette histoire par rapport à la victime, mais par rapport à l'agresseur, car, dans le cas présent, le déroulement des faits est assez simple, linéaire, sans aspérité. Les seules zones d'ombre qui demeurent sont relatives non pas au comment, mais au pourquoi, car, nous le verrons, cette question en suspens laisse un goût d'inachevé, aussi bien pour les familles des victimes que pour les proches de l'agresseur eux-mêmes. Ainsi donc, l'énigme qui nous préoccupe aujourd'hui est celle de Karine Torchy. Karine Torchy est issue d'un milieu modeste, elle est l'aînée de quatre enfants. Brigitte est la plus jeune, de 7 ans sa cadette. Sa mère femme au foyer, son père conducteur d'engin avant d'être arrêté pour longue maladie. Ce dernier ne semble pas apprécier l'inactivité forcée, l'inutilité sociale et sombre peu à peu dans l'alcool, lui-même induisant de la violence. Ainsi donc, violente et alcoolique, il frappe sa femme et sa fille. Cette dernière étant l'aînée, sitôt qu'une bêtise est faite, elle prend pour les autres car elle doit montrer l'exemple. C'est plus facile. Pas besoin de comprendre et de chercher le vrai responsable. Sans compter une partie des tâches ménagères à faire pour le reste de ses frères et sœurs. Lorsqu'elle a 18 ans, ses parents divorcent. Karine vit très mal cette séparation. Sa mère choisit de s'éloigner, ce qu'elle prend comme un abandon. Les enfants restent avec le père. En 1987, Karine a 14 ans. Une amie de la famille vient leur rendre visite avec ses trois enfants. Karine joue avec Mathieu, 7 ans, un enfant plutôt fragile, souffrant d'un retard de croissance, ne sachant pas parler malgré son âge. Lorsque la mère pressent qu'il ne va pas bien, elle pense immédiatement qu'il est fatigué et qu'il faut le coucher. Elle le prépare donc, le déshabille pour le mettre en pyjama. Elle constate alors avec effroi que son fils a le dos brûlé, une brûlure d'une bonne vingtaine de centimètres. Lorsque la mère demande à Karine ce qui s'est passé, cette dernière bredouille des explications impliquant un fer à repasser que Mathieu aurait peut-être renversé sur lui. Guerre convaincant, mais les parents n'en sauront pas plus. L'enfant est emmené aux urgences, puis transféré au service des grands brûlés. La blessure est si grave qu'il faudra six mois de traitement. Suite à cela, les parents de Karine nient farouchement l'implication de leur fille. Devant le doute et l'insistance, la mère de Mathieu ne porte pas plainte. Même si elle soupçonne fortement Karine, elle pense que c'est accidentel. La jeune fille jouait avec Mathieu et quelque chose a mal tourné, mais rien d'intentionnel. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Deux ans plus tard, Karine a 16 ans. Les parents de Karine ont déménagé et habite à présent une maison voisine du petit Alexandre, 4 ans, et de ses parents. Karine est serviable. Elle se propose souvent pour garder ses petits voisins. Un jour, alors qu'Alexandre est au premier étage, Karine vient le chercher, prétextant lui montrer quelque chose. Elle l'entraîne vers la fenêtre, le fait monter sur le rebord, et le pousse. La mère emmène son fils aux urgences, fémur brisé. Il doit être opéré. Il restera un mois et demi à l'hôpital. Même si Alexandre accuse Karine du haut de ses quatre ans, cette dernière explique qu'ils étaient en train de jouer et qu'il est tombé. La parole d'un enfant de quatre ans face à celle d'une jeune femme de 16 ans ne fait pas le poids. Là encore, ni les parents de Karine, ni les parents d'Alexandre ne pensent que c'est intentionnel. Un enfant de 4 ans, ses propos ont probablement été mal interprétés. Lui-même a probablement mal interprété une situation pour laquelle il est trop jeune pour l'appréhender clairement. L'histoire aurait pu s'arrêter là. 2004. Karine reçoit sa sœur chez elle, qui est venue avec ses deux enfants, dont Yanis, le petit dernier de 11 mois. Brigitte devant s'absenter pour faire des courses et Yanis faisant la sieste, Karine propose à sa sœur de le garder afin de ne pas le réveiller. La sœur laisse donc ses enfants à Karine. Lorsqu'elle revient en fin de journée, Karine est en train de faire dîner les enfants, Bizarrement, Yanis n'a pas faim, il refuse de manger, lui qui d'habitude a un bon appétit. Et lorsque vient l'heure de se coucher, l'enfant ne montre aucune envie de dormir, il semble même avoir chaud car il transpire. La nuit passe malgré tout et, le lendemain, lorsque la mère vient s'occuper de lui, elle constate qu'il ne se réveille pas. Elle l'appelle les urgences, l'enfant est dans le coma. Il est sauvé de justesse. Les analyses révèlent qu'il a été empoisonné par une injection d'insuline. Il se trouve que Karine est diabétique et que son traitement lui impose de s'injecter régulièrement de l'insuline. Lorsque Brigitte accuse Karine, cette dernière dément et trouve une autre explication. Peut-être qu'un des enfants a joué au docteur avec le petit et a utilisé un stylo à insuline. Elle a l'habitude de les préparer à l'avance et de les mettre dans le réfrigérateur. N'importe qui peut les trouver et les utiliser. Même si une plainte est déposée, la thèse de l'accident entre enfants est retenue. L'implication de Karine est écartée. L'histoire aurait pu s'arrêter là. 29 juillet 2009, Belay, à 100 km de Lyon, dans l'Ain, Christelle est chez elle et en se penchant au dehors, elle aperçoit un enfant allongé sur le ventre, dans l'herbe, au pied d'un immeuble, en face du sien. Immédiatement, elle quitte son domicile, se rend sur les lieux et trouve une gamine de deux ans en train d'agoniser. Elle appelle à l'aide. Plusieurs voisins arrivent alors et reconnaissent l'enfant, Samia, une gamine du sixième étage. Elle a dû tomber par la fenêtre. Ils décident de prévenir les parents. Vanessa et Majdi, les parents, pensaient que leur fille était à la maison. Ils comprennent alors qu'il s'est produit quelque chose de grave. Malgré tous leurs efforts, ni les pompiers, ni le SAMU n'arrivent à réanimer Samia qui meurt. Les gendarmes arrivent et commencent leur investigation. Ils interrogent les parents, mais ces derniers sont incapables de leur donner une explication. Samia était dans la chambre d'à côté avec ses frères. Ils n'ont pas vu ce qui s'est passé. L'enquête de voisinage ne donne rien. Cette famille de trois enfants n'a jamais posé de problème et personne n'a rien entendu. Les enquêteurs inspectent donc l'appartement. La fenêtre de la chambre est ouverte, volet relevé. En passant dans le salon, les enquêteurs trouvent une chaise posée contre le mur, juste sous la fenêtre dont les volets ont été baissés pour masquer la scène au frère de Samia. La première hypothèse est donc simple. La petite est montée sur la chaise, puis a basculé dans le vide. Ce type d'accident domestique est fréquent. Un examen superficiel permet de déterminer qu'elle est morte de cette chute. Cet examen ne traîne donc pas d'autopsie. Dans ce cas d'accident, une enquête est diligentée pour déterminer s'il y a eu défaut ou déshérence de la part des parents. Mais mis à part une inattention de quelques secondes, aucun dysfonctionnement n'est constaté dans la famille. Un banal accident avec une issue tragique. L'histoire aurait pu s'arrêter là. Cependant, quelques jours plus tard, une voisine se présente au commissariat de la ville. Elle est témoin de l'accident et a vu la petite fille chuter dans le vide. Petit détail intéressant, Selon ce témoin, Samia est tombée depuis la fenêtre qui fait l'angle, soit la fenêtre de la chambre et non celle de la salle à manger. Et le témoin est même précis dans sa description de la scène, notamment par rapport à une couette qui pendait sur le rebord. Devant autant de détails précis, les enquêteurs sont dubitatifs. Malgré les contradictions avec les premiers éléments de l'enquête, le témoin semble fiable. Et pour s'en assurer, les enquêteurs se rendent sur place et constatent que l'observation du témoin tient la route. Or, lors des investigations d'usage, il a été constaté qu'il n'y avait rien devant cette fenêtre. Pas de chaise, pas de meubles. Samia n'a donc pas pu tomber seule. Les traces de poussière confirme que les objets n'ont pas été déplacés et que personne n'est monté dessus. Mieux ou pire, Vanessa, la mère, est certaine que la chaise n'était pas sous la fenêtre du salon juste avant le drame. La famille venait de finir de manger et toutes les chaises étaient autour de la table. Elle est catégorique. Et personne dans l'appartement ne se souvient avoir déplacé la chaise. Serait-il possible que Samia ait déplacé cette chaise toute seule Mais non. La chaise est trop lourde et la gamine encore trop jeune. Samia n'a pas pu la déplacer. Le mystère reste donc entier. Un détail qui s'ajoute aux autres. Ça fait beaucoup pour un banal accident. Si ce n'est pas un accident, qui était présent auprès de l'enfant au moment des faits Ce soir-là, il y avait six personnes dans l'appartement. Les trois enfants, les deux parents et Karine Torchy, une amie en difficulté hébergée pour la semaine. Les enfants étaient dans le salon, à table, en train de manger. Le père est sorti fumer sur la loggia, accompagné de son fils cadet. Il reste donc quatre personnes, Samia et son grand frère, Vanessa et Karine. Vanessa, la mère, arrive peu après et prépare le repas des adultes dans la cuisine attenante à la loggia. À ce moment-là, dans le salon, il reste le fils aîné de 6 ans devant la télévision, Samia et Karine. Ne voulant pas laisser son amie seule dans un coin, Vanessa appelle Karine depuis la loggia où elle discute avec son mari. Karine arrive, leur demande ce qui se passe. Ses hôtes l'invitent à venir les rejoindre. Elle accepte mais retourne d'abord chercher son téléphone portable, laissé dans le salon. Combien de temps faut-il pour gagner une pièce voisine Récupérer son téléphone et revenir. Quelques secondes tout au plus. C'est d'ailleurs ce que dit Karine. Sauf que pour les parents, ça a paru beaucoup plus long. Environ deux minutes. Mieux encore, si le témoignage des parents concorde, les enfants confirment. Seul le témoignage de Karine Torchy diverge. Lorsque Karine rejoint enfin ses amis dans la loggia, elle a un comportement étrange. Son visage est rouge, le regard est fuyant. Et c'est à ce moment précis que les parents sont appelés par des voisins depuis le bas de l'immeuble. Pire, après la mort de l'enfant, Karine est la seule à ne pas avoir soutenu son amie dans la douleur. Elle reste des journées durant, prostrée, sans bouger, sans pleurer, sans parler. Karine et les parents de la petite Samia se connaissent depuis un certain nombre d'années. Depuis l'époque où ils étaient voisins dans un autre quartier, six ans auparavant. À cette époque, Karine était au chômage et mère de trois enfants. À cette époque déjà, elle avait la désagréable habitude de tout jeter par la fenêtre. Elle ne jetait pas que des détritus. Elle a aussi lancé le lapin nain de ses enfants. Les enquêteurs commencent à soupçonner cette femme. Mais pour quelle raison Pour quel motif Pour quel mobile Indifférent entre les deux femmes à l'époque où les deux voisines se sont rencontrées, tout n'était pas rose. Karine avait la fâcheuse tendance à s'accaparer les affaires des autres sans leur consentement. Clés d'appartement, chéquier, carte bancaire. Mais à chaque fois, son amie lui pardonnait. Karine est une gentille fille. Vanessa aussi. Karine finit par déménager mais revient régulièrement à Belay. Le père de ses enfants habite encore dans la ville et elle lui rend visite régulièrement pour la garde partagée. Au moment de l'incident, Karine était censée rester pour une semaine et elle était chez le couple depuis trois jours. Si elle n'a jamais levé la voix sur les enfants ou n'a montré une quelconque agressivité, elle n'a en revanche montré aucune affection particulière. En dehors de ça, les deux femmes s'entendent bien. Aucune tension apparente, aucun ressentiment, rien qui pourrait expliquer quoi que ce soit. Lorsqu'on interroge Brigitte, la sœur de Karine, celle-ci ne cache pas qu'elle soupçonne cette dernière d'être responsable de la mort de la petite. Elle se souvient très bien de ce qui est arrivé à son propre fils, cinq ans auparavant et ne peut pas s'empêcher de voir un motif se répéter. Et les anciennes affaires remontent à la surface, cette fois-ci avec un regard nouveau. S'il n'y a malheureusement pas de plainte à son encontre pour les premiers incidents, il y en a d'autres dans les années 2000 concernant des atteintes aux biens pour lesquelles elle a même fait de la prison. Elle est aussi suspectée de maltraitance à l'encontre de sa fille, sans que des preuves suffisantes ne puissent être apportées. Les enquêteurs retrouvent les enfants qui auraient été agressés par Karine Torchy afin de les interroger. Mathieu, Alexandre, Yanis. Décidément, il y a beaucoup d'accidents impliquant des enfants autour de cette femme. La mère de Mathieu, elle-même, fait part de ses doutes. Mathieu et Alexandre, les deux affaires sont prescrites. On ne peut pas la poursuivre. Cependant, ces affaires étant des précédents, la chute de Samia n'est plus considérée comme un accident. Karine Torchy est donc placée en garde à vue le 1er septembre 2009, les gendarmes l'interpellent chez elle. Elle semble hébétée, héberluée. Elle est interrogée et, sous la pression des enquêteurs, admet ne pas avoir tout dit. Elle a vu l'enfant tomber, mais n'a pas eu le temps de réagir. Selon elle, Samia était debout sur la table de nuit dans la chambre des parents, et aurait basculé dans le vide. Karine a eu peur qu'on l'accuse de cette chute, et est allée remettre la table de nuit à sa place. Les enquêteurs savent déjà qu'elle ne dit pas la vérité. Lors des premières constatations, souvenez-vous, ils avaient déjà évalué cette hypothèse, et l'avaient écartée, après avoir constaté que de la poussière recouvrait le meuble ce qui exclut une manipulation récente. Après une nuit en cellule, elle a réfléchi. Voici ce qu'elle raconte. Quand elle vient chercher son téléphone portable, Samia joue à la poupée au pied du lit de ses parents. Karine saisit la petite fille par la taille et la jette par la fenêtre. Pourquoi Elle n'explique pas son geste. Elle n'a aucune explication à donner aux enquêteurs. Elle est donc mise en examen pour homicide volontaire et placée en détention provisoire. Tout aurait été trop simple. Quelques jours plus tard, Karine revient sur ses aveux. Elle accuse même le père de Samia d'être le responsable. Il jouait avec sa fille et l'a basculée par la fenêtre en chahutant. Si elle n'a rien dit, c'est parce qu'il l'a menacée de représailles. Mais elle finit par revenir à nouveau sur ses déclarations, reprend la déclaration de départ, toujours sans dire pourquoi elle a agi. La mort de Samia est donc une occasion pour la sœur Brigitte de savoir si Karine a également tenté de tuer son fils. Cinq ans, ce n'est pas assez ancien pour qu'il y ait une prescription. Mais cinq ans après, il ne reste pas énormément de preuves, juste des témoignages indirects. Cependant, les faits les plus troublants. Si Karine avait préparé ses stylos à l'avance, comment se fait-elle qu'elle n'ait rien constaté au moment de sa propre injection. Et si l'enfant a été piqué, pourquoi n'a-t-il pas pleuré Or, Karine n'a rien vu et rien entendu. Il ne reste plus aux enquêteurs qu'à interroger Karine une nouvelle fois. Autant verser de l'eau sur une feuille de nénuphar. Karine Torchy se contente de nier. Pire, elle accuse sa propre sœur, la mère de Yanis, d'être responsable de l'empoisonnement. Malgré tout, le juge d'instruction décide de la mettre en examen pour empoisonnement sur mineur de moins de 15 ans. Mais Karine ne donne toujours aucune explication. Elle se contente de raconter son histoire, son enfance et comment elle a été le souffre-douleur de son père. Cependant, les frères et sœurs tempèrent un peu les propos de Karine. Certes, le père était alcoolique et violent envers la mère, mais Karine n'a jamais été défavorisée par rapport aux autres. Le père ayant soin de traiter ses quatre enfants de façon équivalente, il ne les a jamais battus. Mieux, ils avouent que c'était Karine qui les frappait et qu'elle semblait apprécier faire du mal aux autres. « Brutale et manipulatrice, tels sont les qualificatifs employés à son encontre. » Les parents semblaient avoir bien compris que leur fille avait un problème, notamment lorsqu'il y a eu les premiers incidents. Mais ils ont préféré s'accuser l'un l'autre et se renvoyer la balle plutôt que de prendre des décisions. Une fois adulte, Karine reste instable, ce qui se traduit par un enchaînement d'emplois avec des périodes de chômage. Ses relations amicales sont chaotiques, Karine ne pouvant pas s'empêcher d'en profiter pour les voler. Et du côté personnel, ce n'est pas mieux. Elle semble dépassée par ses propres enfants, au point qu'ils sont mis en foyer d'accueil durant quelques années. Cependant, Karine explique sa souffrance par la perte d'un enfant mort-né, neuf ans auparavant. Un enfant prénommé Anthony, auquel elle écrit pourtant souvent en laissant des petits mots sur son ordinateur. Et si cet enfant est mort-né, c'est parce qu'elle a subi des violences de la part de son conjoint qui l'a frappé au ventre, ce que le père dément. Alors le juge doit éclaircir cette affaire également, une de plus. Oui, il y a eu maltraitance, mais de la part de la mère. Alors qu'elle était diabétique, elle n'est pas venue régulièrement aux visites. Elle a eu un comportement compulsif avec la nourriture, tantôt anorexique, tantôt boulimique. Elle n'a pas pris régulièrement son insuline, a pris un travail difficile qui l'obligeait à se lever très tôt, la fatiguant d'autant. Et les psychiatres Que disent les psychiatres qui l'ont interrogée Pas mieux. Karine semble sans affect. On la soupçonne d'avoir une psychose Certains déterminent cependant qu'elle est responsable de ses actes, consciente de ce qu'elle fait, vivant dans la même réalité que le commun des mortels. Cependant, ils confirment tous qu'il y a un problème. Pour Karine, les enfants sont source de mal. Lorsque ses frères et sœurs naissent, elle a l'impression d'avoir une enfance gâchée. Et pour les autres enfants, les siens, ce n'est pas mieux. Ses propres enfants sont un obstacle à son épanouissement. Et la reconstitution apporte-t-elle de nouveaux éléments La reconstitution de la mort de la petite Samia se passe sous tension du quartier. Mais, une fois de plus, Karine reste prostrée dans un coin, sans possibilité d'expliquer son geste. Une seule chose est certaine, la version de Karine ne tient pas la route. Elle prétend avoir basculé Samia par la fenêtre juste avant de rejoindre les parents dans la loggia. Mais lorsque les parents sont interpellés par les voisins quelques instants plus tard et qu'ils constatent que leur fille est au bas de l'immeuble, les secours sont déjà là. Elle a donc poussé la gamine bien avant, plusieurs minutes auparavant. Selon les hypothèses retenues, non seulement elle a jeté la gamine par la fenêtre, mais elle a aussi placé la chaise sous la fenêtre du salon afin de détourner l'attention et d'accréditer la thèse de l'accident. Karine Torchy nie. Cette chaise peut paraître anecdotique, mais le détail est déterminant. Si Karine Torchy a placé la chaise sous la fenêtre, ça prouve sans l'ombre d'un doute, que c'était prémédité, qu'elle a tenté de maquiller les traces, et donc qu'elle avait conscience de la gravité de son geste, engageant alors sa culpabilité pleine et entière, capable d'anticiper la peine encourue. Plus on l'interroge, plus elle agace les enquêteurs. Quand on l'interroge à nouveau sur les deux premiers accidents, Mathieu et Alexandre, elle ne s'en souvient pas, elle plaide l'amnésie. Karine Torchy est renvoyée devant les assises pour meurtre aggravé sur mineur de 15 ans, pour Samia, ainsi qu'empoisonnement sur mineur de 15 ans, pour Ganis pour une réclusion criminelle à perpétuité. Le procès commence le 21 septembre 2011 à Bourg-en-Bresse. Malgré la douleur des victimes, Karine Torchy reste impassible, indifférente, absente, détachée. Malgré les injonctions, elle ne donne aucune explication, les remettant à plus tard, un jour, peut-être. Elle avoue toutefois du bout des lèvres que l'empoisonnement de Yanis et les deux autres incidents prescrits ne sont pas le fruit du hasard. Elle est condamnée à 30 ans de réclusion criminelle. Elle fait appel avant de changer d'avis. En conséquence, la condamnation est définitive. Elle perd donc sa liberté en gagnant sa cellule. Cependant, à aucun moment, jamais, elle n'a expliqué ses gestes, laissant les familles des victimes dans l'incompréhension la plus totale. À ce jour, Karine Torchy demeure une énigme. Comme je l'ai annoncé en introduction, l'objectif n'est pas de comprendre le comment, car nous connaissons le comment. Nous savons qui est le coupable et comment il a fait. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non, notre objectif est de comprendre le pourquoi. Et pour cela, nous allons procéder de la façon suivante. Tout d'abord, imaginons. Imaginons que Karim Torchi n'ait pas été identifié et arrêté et que nous devions trouver le coupable par son seul mode opératoire, comme nous le ferions si nous étions à la poursuite d'un assassin en série. Quel est donc ce mode opératoire et lui, nous le connaissons. Nous avons des éléments, des preuves qui parlent par elles-mêmes. Alors, en second lieu, constatons. Nous constatons que des événements étranges se répètent en présence de Karine Torchy. Nous constatons que des enfants sont victimes d'accidents à répétition. Mathieu, Alexandre, Yanis, Samia et l'enfant qu'elle portait, ne l'oublions pas celui-là. Tous des enfants, d'âges différents, mais tous dans l'incapacité de parler ou d'exprimer clairement leur version des faits. Mais pas que. Il y a aussi ses propres enfants, sur lesquels elle a reproduit un comportement inadapté. Nous commençons à comprendre que Karine Torchy est particulièrement dangereuse en présence d'enfants, et que des éléments communs se rassemblent en un point de convergence. Cependant, il y a un petit détail qui m'alerte et qui doit vous alerter. Le diable est dans les détails. Un tout petit détail que j'ai évoqué et que les plus perspicaces d'entre vous auront retenu. Un tout petit détail qui fait toute la différence. Karine Torchy a jeté le lapin nain de ses enfants par la fenêtre. Ça peut paraître anodin, mais ce détail fait toute la différence, car il est exactement identique aux autres et il trahit à lui seul la vraie raison pour laquelle Karine Torchy a agi. Voilà ce qui s'est passé. Les humains sont des êtres sociaux. Ils souffrent de la solitude, mais souffrent aussi de devoir supporter la présence des autres, qui peut parfois être pesante. Ainsi, les parents de Karine ne forment pas le couple le plus équilibré du monde. Ils ont leurs problèmes, leurs préoccupations, qui peuvent se retourner contre eux ou leurs enfants. Karine, elle est l'aînée la position la plus fragile dans une fratrie, parce que des tensions existent dans la famille entre ses parents et qu'ils sont trop occupés à se chamailler, se renvoyer la balle, et qu'ils n'ont pas pensé à la protéger assez en lui faisant comprendre qu'elle n'y était pour rien. Elle a pris la situation contre elle. Et lorsque ses frères et sœurs sont nés, elle a pu constater de ses yeux l'attention qu'on leur portait pensant, à tort, qu'ils étaient plus privilégiés qu'elle, que l'amour qu'on leur portait était supérieur à celui qu'elle avait reçu. Non, ses parents n'ont jamais porté moins d'amour à Karine qu'aux autres. Elle ne s'en souvient pas. Elle a donc pris contre elle les tensions du couple, additionné de l'amour qu'on portait à ses frères et sœurs qui, eux, n'était pas responsable puisqu'ils sont nés après, alors même que les parents se disputaient déjà. Et personne n'a su lui expliquer, personne n'a su la rassurer. Et quand les parents se séparent, c'est encore pire. Elle grandit avec l'idée qu'elle est la pomme pourrie, le vilain petit canard, la cinquième roue du carrosse. Ses frères et sœurs ont eu de l'amour, ils ont eu l'amour qu'elle n'a jamais eu. comptabilité méprisante de personnes immatures, elle considère à tort que l'amour est une quantité finie, que la part qu'on donne à l'un est une part qu'on prend à un autre. Et cette comptabilité de la ressource induit une concurrence. Ainsi comme elle l'a dit, ses frères et sœurs sont un obstacle à son épanouissement. Elle a cristallisé cette frustration dans l'exemple qu'elle a vécu. Elle a constaté de ses yeux que l'enfant en bas âge attire toute l'attention, tous les regards, si les enfants attirent les regards, c'est parce qu'ils sont fragiles, pas parce qu'ils sont des enfants. Pour Karine Torchy, cette attraction de l'attention était la preuve que l'amour donné à l'un est un amour pris à un autre, et que les enfants, armes d'attraction massive, sont donc mécaniquement responsables du manque d'attention qu'elle subit. Lorsque Karine Torchy est entourée dans la famille ou les amis, elle voudrait avoir l'amour et l'attention qu'elle n'a jamais eue, ou plutôt qu'elle estime n'avoir jamais eu. Les vols, la kleptomanie. Ce n'est que pour attirer l'attention sur sa souffrance comme pour récupérer ce dont on l'a dépossédé. Comptabilité méprisante qui transforme l'amour en valeur marchande. Comme un objet, l'amour s'achète, se vend et se vole. Mais la réalité s'obstine. L'amour n'est pas une valeur marchande. Et lorsqu'elle constate que sa stratégie ne fonctionne pas, que malgré tous ses efforts, elle n'attire toujours pas l'attention, l'amour et la pitié, elle cherche une explication. La cause est toute trouvée. Cet enfant-là attire toutes les attentions. À cause de lui, on ne fait pas attention à elle. Sans lui, c'est elle qui sera le centre des attentions. Il est donc une concurrence qu'il faut éliminer pour récupérer l'attention et donc l'amour. Le lapin nain, par sa petitesse, sa fragilité, attire l'attention de ses enfants. Et s'il attire l'attention de ses propres enfants, alors ils auront moins d'attention et donc moins d'amour pour leur propre mère. En cela, il n'est pas différent et très révélateur de son fonctionnement. Il est donc une concurrence qu'il faut éliminer pour récupérer l'attention et donc l'amour. Lorsqu'elle est enceinte, elle réalise que l'enfant qui naîtra sera, lui aussi, une concurrence déloyale. Toute l'attention se portera sur lui et non sur elle, lui volant alors la vedette. Nous l'avons vu dans le cas du syndrome de Münchausen par procuration. Là, c'est la stratégie exactement inverse éliminer la concurrence au lieu de l'utiliser à son avantage. Cependant, elle a tellement culpabilisé de la mort de cet enfant qu'elle portait, qu'elle n'a pas reproduit son geste. Même si elle a eu d'autres enfants sur lesquels elle reproduira la même carence affective que celle qu'elle a subie, elle préférera toutefois s'attaquer aux enfants des autres pour contrebalancer. Karine Torchy est immature. Elle n'a pas compris que même sans la présence de l'enfant, elle n'aura jamais l'attention dont elle a besoin. Parce qu'elle est adulte, on n'a pas à se soucier d'elle, c'est fini, c'est trop tard. Elle ne peut pas entrer en concurrence avec un enfant car ils ne sont pas dans la même catégorie. Et pourtant, parce qu'elle est immature, elle est restée bloquée à un âge émotionnel antérieur, au même niveau que ses enfants, sans pouvoir s'en extraire. Selon cette perspective, Karine Torchy est coupable. Elle est non seulement coupable, mais elle n'est pas folle. Elle comprend bien les conséquences de ses actes et les risques encourus. Elle trouve donc le moyen de masquer ses actes et de détourner l'attention. Elle gagne même en assurance avec le temps, jusqu'à élaborer des plans complexes pour détourner tous les soupçons. De l'accident, elle passe au meurtre. Cependant, une fois de plus, nous n'avons pas vu ou pas voulu voir la dangerosité d'une telle personne. Parce qu'elle est une femme et parce qu'elle est une mère, nous n'avons pas voulu imaginer le pire. Alors, chaque fois qu'un incident étrange s'est produit à son contact, nous avons préféré lui donner le bénéfice du doute. Nous avons préféré imaginer une brûlure au troisième degré comme le résultat d'un accident au lieu d'une volonté malsaine. Non, une brûlure au troisième degré n'a rien d'accidentel. Cela aurait dû nous alerter immédiatement. N'oublions jamais, les femmes sont les premiers bourreaux des mineurs de moins de 15 ans. La majorité des décès non accidentels des enfants de moins de 15 ans sont dus aux femmes. Cela aurait dû nous alerter, à minima pour porter plainte, enquêter et faire la lumière sur ces affaires afin de l'empêcher d'agir au plus tôt. Nous n'avons pas su voir parce que nous n'avons pas voulu voir. Cependant, ce n'est pas tout. L'exemple de Karine Torchy nous expose le rôle primordial des parents dans l'éducation des enfants concernant le chemin très étroit qui permet d'aboutir à un individu mature et équilibré. Nous ne connaissons pas les ingrédients exacts et leurs proportions nous ne pouvons que constater avec effroi les écueils, les manquements, les erreurs. Ce que nous aurions dû faire, ce que nous aurions pu faire, et ce que nous n'avons pas fait ou pas voulu voir. Une fois de plus, cette histoire nous permet de nous replacer dans un contexte plus large, et de constater à notre niveau individuel à quel point nos parents ont été de bons parents si nous sommes devenus de bonnes personnes. Il faudra penser à les remercier un jour, car ils y sont pour quelque chose. Quant à Karine Torchy, elle aura 30 longues années pour méditer sur ce qui s'est passé, avant de définitivement tourner la page, si elle en est capable. Mais ceci est une autre histoire.